Et ben merci d'être là. Euh, pour ceux qui n'étaient pas là, bienvenue. Donc, cet après-midi, euh, on continue avec le bilan de la politique d'irrigation en Espagne, qui a certainement pas mal de leçons à nous apporter. Euh, avec Annise Brockman, chercheuse au CREAF. Pour introduire, euh, l'irrigation en Espagne, c'est très important. 17% des surfaces cultivées sont irriguées. Et l'irrigation euh, utilise euh, 80% de l'eau des ressources euh, disponibles et euh, contribue à 2% de, de, de, de l'économie de nationale. Euh, quelle est la situation? Donc, la situation, c'est que euh, la survie du, du même modèle agricole est gravement menacée par les effets du changement climatique et l'augmentation de la température et de la réduction de l'humidité ambiante entraînant une augmentation de l'évaporation et la transpiration des couvertes végétales et de, des cultures euh, des zones non irriguées, qui c'est toujours la surface plus grande d'agriculture en Espagne. Euh, les mêmes causes impliquant une augmentation des besoins d'eau des cultures irriguées, bien sûr, et les prévisions indiquant une diminution significative des précipitations et une augmentation des pluies to torrentielles. Euh, dans le même temps, on a de dire qu'on ne peut pas parler seulement de la quantité de l'eau, mais aussi qu'on est en train d'une détérioration de la qualité de l'eau, mais aussi du sol. Et ça accroît encore plus la vulnérabilité du secteur. Je crois que ces concepts, il, il avait euh, très bien introduit euh, avant. Euh, la pluviométrie en Espagne… Euh, c'est péculière euh, on parle d'une Espagne, Espagne sèche et une Espagne humide. Comme tu peux voir, le nord, c'est la, la fabrique de l'eau de, de la péninsule. Et il y a des zones où il n'y a pas d'eau, pas beaucoup d'eau. Euh, bien sûr, c'est un concept de, de siècle passé euh, qui euh, considère qu'il y a un déséquilibre de l'eau en Espagne. Et Pedro Arrojo, il fait un exemple très sympa, toujours il dit, euh, si tu parles de déséquilibre, ou d'une du, du, injustice, non, de la distribution de l'eau dans un territoire, tu pouvais aussi dire qu'il y a une injustice parce qu'il n'y a pas de plage dans le Pyrénées. Non? Euh, la orographie d'un euh, endroit, c'est une caractéristique qui… qui qui on ne doit pas considérer une injustice. On doit adapter nous à les conditions. Et ça, ce n'était pas la politique dominante. On a beaucoup d'infrastructures euh, de mouvement de l'eau. Euh, en Espagne, il y a beaucoup de transferts de l'eau. Ici, on, vous pouvez voir les plus importantes. Aussi, on parle des captages d'eau souterraine très, très. Euh, il y a beaucoup dans euh, tout le territoire et euh, on ne savait pas combien il y a, parce qu'il y a beaucoup de sources illicites. La réutilisation, c'est euh, un projet en cours. Il n'y a pas beaucoup de projets fonctionnant, euh, mais dans la politique, c'est le grand panacea de maintenant, c'est la réutilisation. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ça aussi. Anyway, euh, on parle de la partie quantité, on parle de la quantité de l'eau maintenant et pour analyser la situation en Espagne, on peut utiliser le Water Exploitation Index qui c'est un indicateur euh, sur l'équilibre euh, entre l'eau consommée après le prélèvement pour les différents usages et les ressources naturelles disponibles. Donc, euh, pour avoir une idée, si l'indicateur est plus haut de 20%, il y a des impacts non négligeables. Si c'est supérieur à 40%, les impacts ils sont très graves. Vous pouvez voir ici que pour les bassins, mais c'est plus, plus important de, du, du pays, euh, l'index euh, indique euh, un impact très grave. Euh, aussi, j'ai mis ici des différents numéros parce que le euh, euh, euh, dépend euh, beaucoup de l'information bien sûr que tu as ou que tu utilises et comme ça vous pouvez voir la différence entre la considération qu'il a pour le ministère de euh, de, de l'environnement d'Espagne sur le Segura il calcule une euh, index de euh, de cet importe et euh, des autres études indépendantes il euh, il résulte, le résultat c'est très très haut pourquoi Parce que donc le, le ministère il calcule pas le transfert d'eau qui euh, euh, introduit les ressources euh, dans le Segura. Donc quand tu considères aussi les transferts d'eau, l'index c'est très euh, différent. Euh, euh, pour parler de, de la différence, euh, les composants de la bilan hydrique de l'irrigation. Je crois que ce matin, ça s'était expliqué très bien, mais je répète euh, seulement euh, pour expliquer la différente euh, interprétation, la différente signifi... ça signifie qu'une autre chose, l'usage de l'eau et la consommation de l'eau. Donc, quand on prélève l'eau pour l'irrigation. Euh, on entre le système d'usage de, de l'eau et donc euh, là-bas, il y a les apportations qui sont pour les infrastructures d'irrigation. Pour la précipitation. Et les, les sorties elles sont l'évaporation, la transpiration, ruissellement, infiltration profonde. Donc tous ces, ces quatre facteurs, ils nous donnent les restitutions de l'irrigation. Ces restitutions, ils retournent au bassin. Donc l'usage de l'eau, c'est ce process, mais la consommation de l'eau, c'est donné par l'eau que les plantes utilisent vraiment et qui sortent du système, euh, le, petit, le petit focus du système de la parcelle. Et c'est l'évaporation et la transpiration qui déterminent la consommation de l'eau. Et cette terminologie, je l'ai introduit pour euh, introduire un concept de politique de gestion de l'eau qui est « more crop per drop ». Ça, c'est une politique euh, globale euh, qui postule qui, euh, avec l'irrigation technifiée de précision, on peut augmenter la production et aussi donner de l'eau, laisser de l'eau, économiser de l'eau pour le donner à l'environnement. Donc, la théorie de ce, euh, de ce focus, de ce approach, c'est qu'avant la technicisation, on utilise toute la goutte de l'eau disponible et l'irrigation traditionnelle, ne ne fait pas de distinction entre la consommation et la restitution. Donc la consommation réelle de plantes c'est inférieur à 60%, euh, 80, non. OK, ça <rire> pourcentage. Et le résultat après de la technification c'est ce de que on utilise en total une partie plus petite de la goutte et euh, vraiment la consommation c'est très haut. Ça veut dire peu de restitution, qui dans ce cadre, ils sont considérés des pertes, pertes de l'efficience. Pour clarifier ça, en euh, retour depuis, de euh, les avantages de cette technicisation qui qui, qui s'est promu, promu, promu, promu c'est qu'on peut arroser le temps et les besoins nécessaires. Et euh, ça peut euh, augmenter la production et la qualité des produits. Il y a aussi la possibilité de euh, produire différents types de cultures euh, qui devient viable après la technicisation. C'est facile d'automatiser, de contrôler, gérer. L'irrigant, euh, il y a un discours de modernis moderniser euh, la vie professionnelle d'irrigant. Et euh, aussi, euh, ils disent que ça dissuade la surconsommation parce que euh, l'irrigant, il a toute l'information nécessaire pour euh, arroser euh, selon les besoins. Mais aussi, il y a le coût et le contrôle euh, incrementé de, technifi de systèmes technifiés qui euh, doit faire, ce qui, on, on, on croit non, que ça doit augmenter l'efficacité. Mais on doit parler de la quantité massive d'investissement public en Espagne dans ce dans ce technificier, euh, donc pour technificier toute la surface irriguée. Et on parle de euh, quasi 4 milliards d'euros depuis 2004. Donc ces avantages, ils sont des avantages pour la euh, pour pour, pour l'agriculteur. Mais on doit voir si ça justifiait. Euh, ça est justifié en nom de la euh, de l'eau pour le bassin. Donc, euh, on croit que ce n'est pas euh, une information solide. Euh, première, pour élever le défi du changement climatique de la directive cadre de l'eau et de la productivité et rentabilité de l'agriculture irriguée, la technicisation ou la modernisation des systèmes c'est presque exclusivement invoqué comme l'instrument d'intervention par défaut. Et je crois qu'aujourd'hui, les autres intervenants, il a parlé beaucoup pour expliquer que ça, euh, qu'on attribue des caractéristiques intrinsques qui ne sont pas été correctement diagnostiquées. Les numéros, il ne dit pas que ça c'est une, euh, digamos, une, une chose, euh, que c'est comme ça. Il y a de nombreux cas documentés où ces mesures ont, eu des effets contre-productifs. Et il y a beaucoup de, de choses à dire, mais on se centre aujourd'hui sur l'effet de l'augmentation de quantité totale d'eau utilisée. que C'est bien sûr la première cause, justification pour l'investissement d'argent de, de, public. Et euh, on peut expliquer l'augmentation de la quantité totale de l'eau en train de techniciser l'irrigation en raison d'une augmentation des surfaces totales et et d'une intensification de la culture. Je crois que ce matin, il, il a expliqué la même chose en France. Donc, l'effet d'augmentation de la superficie irriguée. Donc, en Espagne, on a euh, une densité très haute d'infrastructures euh, pour l'irrigation et en particulier euh, des barrages. Donc, l'Espagne, c'est le pays avec plus de barrages par mètre cadre euh, dans, dans l'Europe. Et bien sûr, dans les dernières années, il n'y a pas euh, beaucoup développé de nouvelles infrastructures de régulation, euh, mais les superficies irriguées, il a augmenté depuis 2000, euh, 2004. Et pourquoi c'est ça non? Euh, la surface irriguée s'est augmentée. C'est pour l'effet rebond ou le paradoxe de Jevons, parce que l'eau éco économisée par l'amélioration technologique s'est réinvestie dans les nouveaux usages. Il n'y a d'augmentation de la rentabilité agricole que si les coûts de la technologie peuvent être récupérés. Si le système actuel de gestion des droits d'utilisation privée de l'eau n'est pas modifié, l'eau économisée ne pourra pas être restituée au milieu naturel. Et il y a beaucoup des études qui euh, qui euh, démontrent qui fait une démonstration avec les, des études scientifiques, qui démontrent ces faits. Euh, la, euh, organismes internationaux, publications scientifiques, aussi des ONG, etc., etc. Je rentre pas en détail, mais on peut expliquer des facteurs basiques euh, de ça. Donc, à part l'augmentation du surface euh, irrigué, il y a aussi l'effet de l'intensification des cultures. Pour ça, on introduit deux concepts, l'efficacité de l'eau et l'efficacité de l'irrigation. C'est très différent. Donc, dans la culture de « more crop per drop », on fait confusion entre ces deux Concept. Donc, le premier, l'efficacité de l'eau, c'est très straightforward, c'est très évident. On a une quantité de l'eau dans le réservoir ou dans la, à disposition pour être injectée dans un euh, système de distribution pour être irrigué. Le système de distribution, il a des pertes que éventuellement tu peux récupérer. Donc, si la quantité d'eau qu'on entre dans le système de distribution, se rapproche à ce que effectivement on peut utiliser pour irriguer. Donc il y a une meilleure utilisation de l'eau, euh, Il y a une économie nette de l'eau. Mais on doit considérer que c'est différent euh, en respect avec l'efficacité de l'irrigation, parce que la quantité que nous appliquons aux cultures, okay, quand on eh? Euh, et on a euh, moins restitution et on a l'effet d'une euh, accroissance de l'évapotranspiration parce que quand tu euh, quand tu euh, apportes par l'irrigation toute la quantité possible que la plante peut euh, consommer on stimule son euh, physiologie donc, les études démon euh, peuvent démontrer que l'augmentation de la transpiration dans les systèmes technificiés s'est augmentée pour la situation physiologique des plantes. Donc, on réduit les restitutions, une augmente de la consommation réelle des plantes. Donc, l'efficacité accrue de l'irrigation détermine une consommation nette d'eau plus élevée. Donc déjà au niveau de, de, de système, on peut voir que ça marche pas. L'idée de économiser l'eau, ça marche pas, euh, pas du tout. Donc toutes ces ressources publiques devraient être investies dans la technicisation des l'irrigation pour réduire la vulnérabilité d'un bassin. Donc je crois que non, parce que la combinaison euh, des technologies les plus avancées, de technificier, L'irrigation d'avoir le plus efficacité possible ne réduit guère l'index index d'exploitation total d'un bassin. En nombreux cas, les résultats de la mise en œuvre de ces technologies indiquent une augmentation de la quantité totale de l'eau, et aussi des impacts sur les écosystèmes qui dépendent de le périmètre d'irrigation de et des de restitutions. On parle pas des autres aspects qui sont que la, la technification, elle induit des changements dans la structure productive et commerciale. Ce matin, Nina l'a dit très bien. Il y a un process d'industrialisation agricole et euh, il y a des, il y a des changements de marché, de structure productive, de, euh, de aspects sociaux, etc. En Espagne aussi, il y a une grande spéculation sur les droits d'utilisation de l'eau. Euh, liés en irrigation in, euh, intensifiée, technifiée. OK. Aussi, il y a des changements sur la fertilité du sol et la mobilité des sédiments naturels et aussi sur la qualité, sur la qualité de l'eau. On entre pas en détail maintenant, mais ce sont des aspects très importants à, à prendre en compte. Donc, les infrastructures euh, euh, comme une moyenne d'adaptation, on croit que c'est insuffisant, comme on a vu que c'est ine inefficient. Et euh, je dis qu'on croit qu'on euh, doit analyser les, les périmètres irrigués euh, avec une approche intégr intégrée. Euh, il y a beaucoup de euh, euh, des choses qu'on peut utiliser, comme le, le, la gestion intégrée du Bersin. C'est un concept très, très consolidé. Maintenant, on travaille beaucoup avec Nexus, c'est euh, pour faire un lien entre l'alimentation, le, euh, l'eau, l'énergie et euh, beaucoup d'autres facteurs. Aussi, il y a des méthodiques euh, multicritères avec la participation active du, du genre du territoire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour mieux diagnostiquer la situation et pour... Ex euh, pour, pour euh, dessiner des, des, des, des, des alternatives. En de fait, la conception c'est essentiel. C'est pas possible de prendre une modèle et le reproduire dans tous les contextes. Donc, ce euh, approche intégrée, on, euh, on doit aider pour faire des concepts nouveaux et, euh, et intelligents. En général, toutes les mesures euh, euh, qui euh, on, on appelé gray measures, euh, sont des mesures euh, avec de infrastructures. En général, quand on étude les mesures d'adaptation au changement climatique, ces catégories de mesures, elles sont considérées très rigides et pas capables de répondre à différents changements de scénario climatique. Donc, il y a beaucoup d'investissements et pas beaucoup de capacité de s'adapter à l'incertitude incert euh, choses qu'on ne connaît pas euh, oui donc aussi euh, le modèle de production agricole qui en euh, euh, stimule avec la promotion de la d'une agriculture technificier euh, ça fait que tous les les structures productives ils sont fortement dépendantes de la disponibilité d'énergie d'entrance et l'accès au marché mondial. L'irrigation sous pression implique des changements aussi à l'accès de l'eau et la gouvernance des systèmes de distribution c'est clé. Il y a euh, des aspects très importants euh, de justice euh, de l'eau. Il c'est très facile d'avoir des euh, situations de déséquilibre euh, des droits et, euh, et, et euh, et opportunités de certains acteurs en front à des autres, spécialement quand il y a des grandes entreprises euh, dans les projets. Ok, euh, pour conclure, je crois que c'est très important de ne pas regarder seulement les mesures d'adaptation euh, directement euh, qui parlent d'eau parce que l'eau, c'est le lien de toute notre existence. Donc, on doit, quand on parle d'agriculture, je crois qu'on doit commencer avec approche adaptative qui prend en compte euh, des aspects euh, qui ne sont pas directement la quantité de l'eau disponible, mais qui a une grande influence sur l'usage de l'eau totale. On euh, parle, par exemple, le changement climatique, il change la phénologie et le calendrier agronomique je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont parlé de ça. Donc, euh, il y a des, des autres stratégies comme la sélection de nouveaux esquemas de rotation et d'association de cultures, la modification des typologies des cultures. On a dit les différents euh, obstacles, ce n'est pas facile, mais c'est une, une ligne de travail qu'on peut prendre en compte. La récupération des variétés anti anciennes et les banques de semences, c'est quelque chose qui augmente chaque jour plus. On a une richesse de la biodiversité très grande qu'on n'utilise pas et comme ça aussi favoriser la création et la restauration de l'habitat pour les pollinisateurs et tous les autres animaux qui nous aident pour être moins vulnérable à des changements répétitifs ou des déséquilibres d'écosystèmes autour de notre euh, production agricole. Les sols aussi, euh, je crois que la capacité de euh, de, de, de garder l'eau dans le sol, c'est un aspect qui on a travaillé pas beaucoup, pas suffisamment. Il y a beaucoup des choses qu'on peut avec l'ingénierie faire pour améliorer la structure du sol en face de la capacité de retenir l'eau, le, on peut faire des mouvements de terre, de terre euh, créant avec la interaction de géologie locale avec l'espace les, de culture et bien sûr des autres euh, low-fi, euh, des interventions de, de, de, de drainage, laminage et canaux perméables d'une façon pas euh, pas agressive. Euh, dans l'énergie aussi, euh, ça, ça a un grand impact sur l'utiliser le, de l'eau parce que jusqu'à aujourd'hui, actuellement, le prix, le coût de l'énergie, c'est la c'est la composante, la partie plus grande de le coût pour l'eau irriguée euh, en Espagne. Donc euh, aussi, c'est important de, de, de, de prendre en compte euh, ce facteur par exemple, quand on intruit la, les énergies renouvelables, presque comme l'énergie solaire, on déterminerait une surexploitation de ressources en eau parce que le coût de l'énergie il va euh, réduire et donc les gens n'ont pas une raison de, de réduire aussi la, le pompage. Donc, on peut, par exemple, optimiser la conception des systèmes de distribution de pompage on peut travailler sur la structure économique de la, de la, de la gestion de l'entreprise. On peut intégrer aussi différentes sources d'approvisionnement complémentaires. Il y a différentes possibilités et je crois que la religion monothéiste de technificier l'agriculture, de l'agriculture de précision, c'est un problème très grave qu'on doit supérer. Donc, alors quoi euh, ici, j'ai je, je, je, mis une photo de Mar Menor, c'est le Campo de Cartagena, c'est un une, une endroit en, en Espagne où il y avait une lacune précieuse, euh, une biodiversity hotspot, une, une, une lacune unique, et la cité de Benidorm a euh, la euh, chaque touriste déjà consomme la quantité d'eau plus petite en niveau européen, super efficace. Et aussi l'agriculture, il y avait beaucoup de millions d'euros investis euh, sur technifier toute l'agriculture de la zone. C'est euh, absolument super euh, un cas exemple de d'efficacité. De, Et regarde le résultat, c'est la mort. Total la mort du lagune de Mar c'est un collapse euh, écologique euh, d'une proportion, euh, vous ne pouvez pas imaginer, c'est incroyable. C'est la mort de, de tout son écosystème gigantes, et les conséquences sont euh, incalculables. Donc, l'efficacité, ce n'est pas notre, notre motto, mais donc, qu'est-ce qu qu'on doit faire? Si le réchauffement se poursuit, aucune technologie ne pourra adapter à l'agriculture. En conséquence du changement climatique, seul est possible une restructuration ordonnée combinant plusieurs mesures, différentes approches techniques et différentes philosophies d'actuation, policy, euh, et, et on doit, euh, on doit faire du travail de penser bien. Et c'est pour ça, que je, je crois que c'est nécessaire d'accroître les informations sur la table, les connaissances scientifiques, mais aussi euh, les la, la expérience euh, vivante du personne des différents secteurs pour éviter de faire des mauvaises élections et donc faire des mesures d'adaptation qui marchent pas ou qu'il y a des effets contre-productifs. Euh, je crois que la gouvernance c'est la clé pour changer tout ça. C'est l'espace où on peut venir ensemble, y parler et décider. Je crois que ce matin aussi, vous avez stressé ça très, très clairement, euh, que dans, les, dans le bassin, le, la création des groupes de travail euh, multisectoriels et, et avec beaucoup de euh, profils professionnels, c'est clé. En, euh, et pour optimiser les systèmes existants, mais aussi de, de garantir que les investissements public, il y a un impact euh, souhaité. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça, et je crois que la, la, la testif, le testament de, de, de l'Espagne confirme et, et fait plus solide les concepts que vous avez partagés ce matin. Et, et je suis heureuse d'être aujourd'hui ici pour créer des, des lieux. Parce que je crois qu'on est tous ensemble dans le dans le même euh, boîte, non? On est on est ensemble dans ce problème, et je crois qu'on a besoin de l'intelligence de tous nous de tous nous pour euh, trouver des des solutions. Donc euh, merci beaucoup pour votre attention.